Bonjour! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce mardi 7 mars 2023. Réumi Quotidien s'intéresse principalement aux élections de représentativité dans l'éducation et informe que 50 syndicats passent l'examen. Ce journal souligne aussi que 109 998 enseignants vont voter, précisément 41 211 électeurs pour le moyen secondaire et 68 064 pour le préscolaire élémentaire. Réumi fait aussi état de 713 inscrits pour les corps de contrôle. Avant, venir à la difficile entente entre Macky Sall et les premiers ministres. Justement, suite à la sortie de l'ancien premier ministre Adibou Soumaré contre Macky, le quotidien nous apprend que l'État dément et menace. Dans Vox Populi, le gouvernement rejette les accusations d'Adibou Soumaré, condamne et menace d'y donner suite. Le porte-parole, Abdou Karim Fofana, parle d'insinuations lâches, fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques. Ce genre de débat n'honore pas son statut d'homme d'État renchéri à dans Vox Populi et dans le point, Abdou Karim Fofana cogne et corrige l'ancien PM que ce journal voit sous marée haute en train de déraper. Et dans les échos, le gouvernement taille Adibou Soumaré en pièces suite à ses insinuations sur Macky Sall et Marine Le Pen. Besbi aussi rapporte la réaction du gouvernement à la sortie musclée d'Adibou Soumaré et titre 4 questions, une réponse salée. Le gouvernement n'exclut pas des poursuites judiciaires contre l'ancien PM selon ce journal où le porte-parole du gouvernement dénonce des insinuations lâches qui jettent le discrédit sur le président. Cependant, Walfu quotidien dans les réponses à l'OMCPM, Adibou Soumaré estime que le gouvernement est tombé dans un piège avec un décryptage à lire en page 3. À la même page de Direct News, l'on pointe le silence du gouvernement face aux 98 milliards de francs CFA évoqués par Bougane. Et dans Critique, l'on informe que le peuple scandalisé exige des explications suite à cette alerte sur 98 milliards de francs CFA, alerte lancée par Bougane, que nous retrouvons dans Critique, freinant Macky Sall sur la violation des règles de transport. Transparence et de démocratie. En parlant de transparence, 24 heures s'interroge sur la corruption et son statut de débat majeur à la présidentielle 2024. Et pour cette présidentielle 2024, Agui Boussoumare fait un comeback que Tony Truyon constate enquête qui évoque aussi sa sortie contre Macky Sall, sortie qui fait suite à l'incendie déclaré dans sa résidence à saint t on dans ce journal, pendant que dans Yor Your bill on nous apprend que lors d'une rencontre avec Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, en visite au Sénégal, Solinchère Thioro et PASTEF Canada ont atomisé le régime de Macky Sall. Pendant ce temps, sud Quotidien pointe le jeu trouble du PDS face à la dynamique unitaire de l'opposition en vue de 2024. L'Observateur aussi nous parle de la mise en place d'une plateforme commune de l'opposition et y voit les derniers pièges contre Macky, livrant une analyse d'une stratégie politique contre le troisième mandat et des enjeux de la position du PDS. Et dans 24 heures, Boune Abdeladion et Tri -Kaï Saïd, le président tunisien, pendant que l'info signale que Séniko a peur pour Jadida relativement aux dégâts collatéraux des propos du président tunisien. L'armée guinéenne, au même moment, poursuit un maître de taekwondo sénégalais pour abus de confiance, rapporte LAS. Information livrée aussi par Réoumi Cotillan, qui précise que c'est dans le cadre d'un marché d'acquisition d'équipements de sport que cette affaire d'escroquerie est née. Libération, pour sa part, dévoile les dessous de la chute de Mohamed Bazi, financier présumé du Hezbollah à partir de l'Afrique de l'Ouest et ancien associé de Ce journal nous conduit aussi à saint où la centrale elle reprend ses activités en ignorant des directives capitales de la BAD. Libération parle par conséquent d'une bombe écologique au cœur de cette localité. Les Lyonceaux, eux, sont sur les pas des aînés, constate le soleil qui rapporte leur victoire contre la Tunisie 3 buts à 0 hier. Stade parle d'une quatrième finale d'affilée et Réumi Cotidien déduit de cette victoire que les Lyonceaux ont répondu au président tunisien. Terminant dans Sounolambe, Oumai Senjay évacue les rumeurs et informe que le recours de sa sera vidé dans la semaine. Biracène précise qu'il y a un délai de 48 heures pour traiter un recours. Sa tièce, lui, réaffirme sa victoire sur Creuc, hausse le ton et déclare qu'on me remette mon drapeau. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.